Bonsoir En fait, j'étais en train de répondre par email aux multiples questions que j'ai reçues et je me suis dit que ce sera plus facile et plus rapide de faire une vidéo ici. Comme ça, vous pouvez regarder les réponses aux questions et peut-être toutes les autres questions que vous n'avez pas encore directement posées. Il y a eu donc en fait pas mal de questions concernant le prochain cycle de Shandora qui commence ou qui, qui a commencé la semaine dernière avec un état de lieu, j'ai fait une vidéo à ce propos, je ne sais pas euh, si toi tu l'as vu ici dans le fil d'actualité de euh, ma page Facebook. Et le prochain cours est ce jeudi-ci. Et comme j'étais un peu en retard avec la publicité et le fait de faire connaître ce cours, ben, il y a pas mal de gens qui euh, ont manifesté leur intérêt. Donc, les questions euh, qu'on m'a posées le plus, euh, on m'a dit, voilà Gudrun, je ne connais encore pas Shandora ni la méthode, ça a l'air super chouette, je crois que ça me ferait Beaucoup de bien, je crois que j'ai vraiment besoin de ça, mais est-ce que je peux venir ce jeudi et me décider après Donc la réponse est oui. Le cours, c'est un cours de 1 h demie, il coûte 18 euros et donc tu peux faire le cours et voir comment tu te sens avec ce cours et décider par la suite si tu veux t'inscrire au cycle complet. Alors, euh, je vais expliquer un peu ici exactement le concept, si tu n'as pas déjà lu ça dans les emails ou dans les posts sur Facebook. Le concept est le suivant. Donc, l'idée, c'est qu'on a deux mois ici pour se préparer au printemps. Deux mois où le but, but va être de vraiment se mettre en forme, de se sentir bien dans ce corps de femme et de sentir cette connexion au féminin sacré de vraiment aller à l'intérieur, sentir cette force, cette énergie-là à l'intérieur et de savoir comment je peux me connecter et comment je peux puiser mon énergie et mon intuition dans cette source-là qui est vraiment la mienne. Et euh, dans le cours, euh, le travail qu'on va faire, c'est un travail... Euh, physique, c'est un travail sur les mouvements, avec une, un état d'esprit, une un, comment on appelle ça le mindfulness, donc la pleine conscience, euh, le stretching est au début toujours aussi avec cette attitude comme dans le yoga, et puis nous utilisons des mouvements de danse avec des différentes énergies, des différentes musiques. Donc en principe c'est très énergétique, c'est très émouvant, prenant et euh, amusant aussi hein, parce que moi je suis animatrice de yoga du rire et donc vous pouvez vous imaginer que chez moi on s'ennuie pas et j'aime pas quand ça devient trop sérieux ou trop ceci cela donc voilà ça c'est le concept en ce qui concerne les mouvements qu'on va faire donc il y aura des méditations guidées euh, bien sûr, les mouvements, comme j'ai dit, on va utiliser les différentes techniques euh, pour se connecter, pour expérimenter ça. On va par exemple aussi utiliser les viso scientiels pour s'ancrer, faire des massages aux pieds ou différents points énergétiques qui euh, sont dans le corps. On va utiliser aussi des outils comme les Vibroswing qui nous aident à augmenter le taux vibratoire, travailler sur la coordination. Donc voilà il euh, y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Je pense vraiment que la meilleure chose à faire, c'est venir ce jeudi-ci et faire l'expérience de ce que c'est le cours. En ce qui concerne le cours que vous avez donc raté, celui de jeudi dernier, qui est notre état des lieux de euh, mercredi. Mercredi je, demain, je pense que j'aurai pas le temps, mais euh, je vais essayer en tous les cas. Mercredi au plus tard, je fais une vidéo ou si tu viens jeudi, tu regardes cette vidéo et tu fais chez toi l'état de lieu toi-même. Donc l'état de lieu, c'est un peu de savoir enfin euh, de noter vraiment les les euh, les valeurs et comme ça au, à la fin du cycle, on peut voir notre avancement, ouais. Donc si moi c'est structuré, il va y avoir des feuilles de route et checklists où tu peux vraiment voir comment tu avances dans les dans le sens physique du bien-être physique mais aussi dans cette connexion, cette concentration que tu veux obtenir, ouais, donc euh, je vais regarder si j'ai oublié, voilà, donc euh, l'autre question que j'ai donc reçue, c'était euh, à propos du fait de pouvoir être régulier ou non, il y a des femmes qui m'ont dit, bah écoute, coudonne, je vais rater euh, certainement deux cours, comment est-ce que je fais eh bien, euh, je propose que je dis, tu viens et on trouve une solution ensemble. Une autre solution qui existe, euh, si tu ne peux pas, donc si tu veux avoir cette expérience ou cette, cet avancement dans ta vie, euh, il y a aussi des séances individuelles de trois heures. Euh, J'ai réservé deux, une fois par mois euh, une salle chez, chez Champaka. Donc c'est trois heures, c'est des séances individuelles, ça tu peux aller sur mon site web et, euh, et réserver ça, par exemple. Euh, donc, ça, c'est une possibilité. Et pour le fait de ne pas être régulier, en fait, le, le cycle, oui, c'est conçu pour avoir une dynamique de groupe, pour être ensemble et évoluer ensemble. Et donc, si tu rates des cours, en soi, c'est pas si grave, hein, parce que tu vas pouvoir rattraper euh, parce qu'on a un groupe Facebook. Dans lequel on peut s'échanger. L'idée étant que si tu expérimentes quelque chose dans ton corps, tu transportes ça dans ta vie de tous les jours par petites gouttes. Hein. On ne va pas commencer à dire tu dois faire une heure d'exercice par jour. Si tu n'as, la plupart des temps, les gens ils sont difficiles en tous les cas au début de faire de l'espace pour ça. Euh, et euh, donc on a le groupe Facebook et dans le groupe Facebook on peut s'échanger. Et moi, je peux, pour celles qui ratent un cours, mettre brièvement une vidéo dans le groupe et dire « Voilà, on a travaillé sur ça. Euh, le week-end, par exemple, essayer de travailler un peu dessus. » Donc ça, c'est une possibilité si tu ne peux pas être régulière. Si maintenant, sur les sept cours, tu, tu devrais en rater cinq, ben ça, ça, évidemment, ça fait pas de sens. À ce moment-là, je te euh, redirige plutôt vers une séance individuelle avec moi. Hmm Ou bien le prochain cycle. Mais ici, c'est une première sous cette forme-là. Euh, et normalement le prochain cycle ce serait au mois de mai au mois de juin je dois avoir les dates mais ça se peut aussi qu'il n'ait pas lieu euh, parce que c'est un mois de mai c'est souvent un mois où il fait beau et les, les gens euh, <rire> ils ont envie de faire la fête euh, dehors quand il fait beau en espérant ici en Belgique donc ce n'est pas si sûr que va bah, y avoir tout de suite un nouveau cycle donc si tu as envie je te le recommande de, de, de le faire maintenant. En plus de ça, euh, ah ouais, ben je vais le dire tout de suite. En plus de ça, pour le moment, j'ai mis une promotion dessus. Donc, si tu fais le cycle en entier et que tu t'inscris, euh, tu t'engages, ouais, vis-à-vis -vis de toi-même et vis-à-vis -vis de moi et du groupe évidemment. Si tu t'engages avant jeudi, donc jusqu'à mercredi minuit, le cycle coûte complète coûte 99 euros. En sachant que tu as sept cours d'une heure et demie. Euh, et en plus de ça, tu as accès tout à fait gratuit au cours de danse orientale qui a lieu juste après. Je crois que ça, c'est assez chouette. Si tu veux en faire l'expérience euh, et c'est complémentaire, hein, franchement. Donc ça, tu as en bonus. Donc voilà, je crois que ça c'est assez chouette. Euh, voilà, oui, ce qu'il faut apporter, comment est-ce qu'il faut s'habiller Tu t'habilles comme pour le yoga, avec des petites ballerines ou des petites chaussettes, parfois il fait, euh, parce qu'on bouge beaucoup selon ce, sur quelle énergie on travaille, donc euh, amène toujours des petites slashes ou des petites chaussettes, parce qu'on commence quand même aussi avec le yoga stretch, et là on n'a pas tout de suite chaud, et euh, avec un, un legging, ou comme pour le yoga ou la gymnastique, tu t'habilles, hein. Et si tu as, idéalement, amène un tapis de yoga pour l'échauffement au début. Parce qu'il euh, y a des exercices qui se font par terre. Et il n'y a pas de tapis de yoga dans la salle. Donc, ça, c'est bien d'amener. Quoi d'autre Je crois que là, là, hum, ouais, me semble... Ah oui, donc euh, comme j'ai dit, il y a cette offre euh, de 99 euros avec un bonus les cours de euh, danse orientale, sinon le cycle coûte 120 euros. Si maintenant, évidemment, tu fais le jeudi prochain et euh, le jeudi, le cours coûte 18 euros, si tu prends par la suite le cycle, je décompte, évidemment, euh, c'est 18 euros, ça, ça va de soi. Bien, Bah écoute, si tu as des questions, tu peux les poser ici dans le commentaire et je vais y répondre euh, demain par écrit. Euh, J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère je te voir au cours euh, jeudi et euh, ça me, je me réjouis très fort de donner ce cours euh, jeudi et de tous nous faire avancer là au bout de deux mois euh, comme des flèches <rire> vers le féminin sacré. Je te souhaite une très bonne nuit puisque là, euh, je ne sais plus quelle heure il est, on voit pas ça, non. Il est drôlement tard, l'heure d'aller dormir. Au revoir, bonne nuit et, euh, ou bonne matinée ou bonne journée selon quand tu regardes cette vidéo et à très bientôt. N'hésite pas de me mettre un commentaire ici en dessous et euh, je y répondrai. Bye bye.